C'est une histoire qui a pour lieu Paris la Belle en l'an de Dieu 1482, histoire d'amour et de désir Nous les artistes anonymes de la sculpture de la vie de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau milieu. On a voulu monter vers les étoiles. Pierre après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours, qu'il avait bâti de le ses mains, les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient aux gens humains. Venu le temps des cathéra